J'entends un textement sur YouTube. Nous nous retrouvons pour un épisode Petit Jornade de la semaine. Voilà... Bon... Je ferai ce soir, Je ferai... Euh, une vidéo Où je... Je vais en fait vous filmer parce que je vais dans un garage de voitures, d'occasion que j'ai déjà été mais je vais vous le refilmer, je vais vous le refilmer une fois pour que vous voyez bien les voitures quoi. Et... Euh, je voulais aussi vous dire merci aux abonnés euh, de la chaîne YouTube voilà, la vie. Euh, voilà, la Ce mode disons mal est désormais terminé. Bisous à tous n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et à liker. À partager sur les réseaux sociaux et parmi vous. Voilà. J'espère que j'ai été clair. Bisous à tous. Et n'hésitez pas à partager à vos amis non plus aussi. Bye.